je vu un Bye bye, on ne We'll do that. Yo, yo, yo. Et à présent, je vais vous donner une lecture de la lettre de félicitations aux 66 policiers. Police nationale d'Haïti, direction générale. Référence DGPNH, cabinet 22-12-22. Monsieur Évence François, policier agent 1. Félicitations. La Direction Générale de la Police Nationale salue l'engagement et le professionnalisme dont vous faites preuve dans l'accomplissement quotidien de votre mission. Deux, en effet, selon les rapports de vos supérieurs immédiats, votre courage et votre intégrité permettent de vous compter parmi les valeureux membres de cette institution toujours en quête de bon modèle. Trois. Elle se réjouit donc de ces actes méritoires de vote, de vous adresser ses plus vives félicitations. Une copie de cette lettre sera versée dans votre dossier individuel. France MB. Commandant chef de la police nationale. À présent, j'appelle le policier Evans François, juste avant, et, İstanbul, et qui va recevoir l'aide l'invitation, maman et Premier ministre, et recommander au Premier ministre et Commandant chef-là et frontière descend tout petit, et puis euh, inspecteur général en chef-là pour accompagner le Premier ministre. Et d'abord du tout à DCPJ, DCPatout pour accompagner et permettre et pour que nous capables de mettre ça à la policière. <t 'en> Policier Mélifait Joseph. Policier Agent 2. Félicitations. Policier Agent 1. Damaniel Joseph. Félicitations. Policier Jean-François Jean-Denis, agent 2, félicitations. Policier Emmanuel Beau, agent 2, félicitations. Personne, jeune, agent 2, félicitations. Policier Stanley Peter Black, agent 2, félicitations. policier Richard Jetty, agent 2. Félicitations. policier Frankie Lexi, agent 2. Félicitations. policier Jean-Claude Degrange agent 3. Félicitations. policier policier Necker Junior Sylvain, inspecteur de police. Félicitations. Policier, vous êtes Baptiste, agent 2. Félicitations. Policier Danielson d'Or, agent 1. Félicitations. Policier Rubens Vital, agent 1. Félicitations. agent policier Ernst Jean agent 2 félicitations <applaudissements> policier Armando Rey agent 1 félicitations Policier Ernie Atilus, agent 1, félicitations. Il y a Policier Steven Placide, agent 1, félicitations. Policier Alix Léon, agent 2. Félicitations. Policier Jasmin Joseph, agent 1. Félicitations. Policier Mackens Richard Fred, agent 2, félicitations. Applaudissements Applaudissements Policier Grégory Lucro, agent 2, félicitations. Policier Peterson Laura, agent 2, félicitations. <applaudissements> Policier Isaac Noël, agent 1, félicitations. Ténémus, agent 1, félicitations. <plos> Policier France, séjour, agent 1, félicitations. Policier G. T. Salon, agent 1. Félicitations. Policier Horwich Joseph, agent 1. Félicitations. Policier Ronaldo Bruno, agent 1. Félicitations.